Asseyez-vous ou allongez-vous tranquillement et portez l'attention sur votre respiration. Vous laissez la respiration se faire sans intervenir et vous suivez le flux de l'air qui entre à l'inspire et qui ressort à l'expire. Vous allez maintenant, à chaque expiration, prolonger un tout petit peu l'expiration. Vous repoussez doucement le nombril vers la colonne. Et vous laissez venir l'inspire, vous la laissez se déployer complètement sans intervenir. Et à chaque cycle respiratoire, on expire un petit peu plus. Toujours sur une respiration complète. Le ventre rentre, les côtes se resserrent, la poitrine s'affaisse. On pousse un peu le nombril vers la colonne. Et on laisse venir l'inspire, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Expire. On intervient à la fin de l'expire pour la prolonger. Et on laisse venir l'inspire, on la laisse se déployer. Et à chaque cycle respiratoire, on prolonge un peu plus l'expire, on vide bien tout l'air des poumons. Toujours en restant dans une zone de confort sans rien forcer. Le visage est détendu, la mâchoire desserrée. On va maintenant intervenir sur l'inspiration. On va la laisser se faire, mais on va la ralentir, on va la laisser se déployer, mais avec un débit moins important. On laisse l'air rentrer en contrôlant cette entrée d'air. On a donc une expiration complète. On pousse bien le nombril vers la colonne. Et on laisse venir l'inspire. Le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève de plus en plus lentement. Et quand c'est le moment, on expire, on ne force rien. Toujours détendu. Vous allez maintenant porter l'attention sur les narines, et au moment de l'inspiration, toujours avec un débit très lent, on ouvre un peu plus les narines, afin d'avoir une inspiration lente, profonde et ample. Et à l'expiration, on vide bien tout l'air, très lentement. On contrôle le débit de l'inspire et de l'expire, ainsi que l'amplitude de la respiration. On a maintenant une respiration lente, ample et continue. L'inspiration et l'expiration se font toujours par le nez. Et on suit le flux de l'air qui rentre et qui ressort lentement, régulièrement, de manière continue, à l'inspire comme à l'expire. Vous laissez maintenant la respiration se faire sans intervenir. Et tout doucement. Commencez à bouger les mains et les pieds, les bras, les jambes, le buste, la tête, le visage et tranquillement, de manière progressive, vous ouvrez les yeux.